pas campé en dedans village des dieux la police ensemble avec l'armée s'est déshabillée a déshabillé chef de gang iso n'a moment ma palais ensemble avec ou là territoire a récupéré depuis ce côté la police arrivait gué contre l'eau s'écraser toute caille plate en pile question à poser, est-ce que chef de gang ça a, a fini ou maintenant? Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous prenons le bas au détail pendant la suivre dossier. Sénateur Yuri la tortue dépalait de devant journaliste là qui posait la pose question, qui relation l'a ensemble avec bandit notoire à Aboulosa, peuple haïtien, selon diverses informations qui arrivaient joint nous, c'est à bras droite ancien sénateur, Yuri La Tortue. La police arrêtait l'hier soir ensemble avec trois âmes plus trois autres messieurs. Eh bien, arrestation ça qui la cause, puis fo activité, je ne nan vil dans la ville à cause, en pile à tirer dans la zone Raboto. Matisson levé raide, Zandolit pas bouger, machine pas s'ikile, je ça que annoncé par syndicalis, mais l'idée pour protéger, chauffer ensemble avec passagers qui a fait route là, machine interdit pour passer Matisson depuis journée jodia à jusqu'à nouvel ordre mesdames mademoiselles et messieurs après décision ça divers chauffeurs bus parlent ensemble avec nous on va attendre réaction yo moi invité ou rale chaises ou chita confortablement fou et faut que aux amis info pas rentrer la caisse un plaisir tout tripotaille ça bon timamite sans retirer et sans m'tée. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennouyer. Encore une autre fois, m'a oh merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité et patience. Ou. Merci parce que like. Merci parce que abonnez, et merci parce que partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous tomber sur channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo, zami power Foucault. Nous avons une chance présentée ou une petite compte dans le jour passé. Et contre ça qui c'était tout le monde fond. Merci si à chaque fanatique qui te commente, réponse dans ses bagues. Un petit cri-crack pour nous voir compte nous gagner. Nous avons un seul trou, un mille trou. Nous avons un seul trou, mille trou. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse. Pas là, dans le commentaire. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Ils ont pas de fait lâche, nos garçons. C'est mettre le corps de pour la bataille. Pas rentrer dans trou, ni pas descendre dans la toilette. Sorti, si vini croiser ensemble avec la police, vini toke konou. Vin son des points ou yo, vin son de quantité diabou ge ensemble avec ou, j'en ke ou toujou dil. Mesdames, mademoiselles et messieurs, grâce ensemble avec mouvement bouakale ou Maman gaye kakabandi, eh bien, plus passe yon semaine, une yon série de nouvelles, nou patande nan pays d'Haïti encore. 25 moun kidnappé pou semen sa, oui sou route d'Elma, oh oui, kanapé, oui, Petionville, oui nan quoi des bouke, Yo kidnappé moun. Ça fait longtemps, oui, papa haïtien, nous pas garder dans le journal, première occasion, pour nous apporter diverses familles qui débarquent, qui crient, qui kidnappent les gens s'il te plaît, bandit, libérer. Nous pas oui, bagay comme ça. Les gens qui débarquent, oui gagnent de combien millions pour yo aider pour le payer, pour une façon pour capable libérer. Moun ça. Grâce ensemble nous, avec les peuple haïtien, dossier ça, yon, nous pas attendre encore dans le pays d'Haïti. C'est ça qui fait encore une fois que nous continuez à filer mon chèque. Si vous pouvez acheter, dégagez-vous, vendrez-vous. Jean-Jésus dit dans la Bible. Achete une manchette. Et tout koto brale ou si gagner genye manchette ou nan menyon, normalement ou pas supposé marcher sans manchette ou. Donc, c'est ça qui fait. Même yon ti play si ou après ensemble avec Boubout la, manchette la si pose nan tête kabon. Attention seulement pour le pas couper ou tout. Tout koto brale, manchette ou si pose rien yon, puisque nan moment, nous nan combat ou pas supposé déposer manchette ou, même pour yon seconde. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en sate on sait journée aujourd'hui à machine qui sur route matissant et eh bien syndicalisme meu change qui te prend décision ça une façon pour capable protéger vie citoyen ensemble avec chauffeur yu, puisque des fois bondio kon fait gros pression sous chauffeur yo une façon pour capable faire yo poté balle et eh bien syndicaliste la mander ensemble avec tout chauffeur, rete la les moun qui t'ap traversé, rete la caillou parce que la police ap yon li e bien, pepaisie, a mené une opération les pavler des dommage collatéral Eh bien, peuple haïtien, jour et jour d'ia même, pièce machine pas qu'il si est matissant loc. Donc, nous chance de parler ensemble avec diverses chauffeurs bus sous dossier ça, moins invité ou tendez comment ils ont après dans non micro la presse. Nous pas capable faire... et pas parce que c'est la petite nous manger, c'est la madame nous manger, c'est et, et, la famille nous, les amis nous, les deux ont 50 gouttes. C'est la nouvelle, Ça veut dire, et, quand il y a passé Matisse en son catastrophe, et puis tout, et, descendre là, la ville son l'autre encore. Et je pense que quand il y a aujourd'hui, il y a 100% de mon chauffeur pour le tout Parce que calculons, quand Matisse Mathis machine de victime, a il asile. Ou bien tout cas, les Mais à choper amour oui. L'égocar responsabilité sont sous contrôle. L'indicateur vous viete. Moi c'est et décision avec ces acheteurs. Nous d'accord à ça pour ça. Toute bisque un jusqu'à jusqu'à ce que l'État fait ça affaire Nous pour nous nous jouer nos soifs. Est-ce que nous on pendant nos campers là? Est-ce que nous avons déjà une autre alternative qui peut de nous assurer le transport public pour permettre nous qu'un vie économique nous stable? Non n'est pas il va, il va, il va possible parce que raison. C'est seulement dans le transport à nous, nous avons des choses Et on est comme un pays d'Haïti. Il n'y a pas de fruits de c'est Depuis nous lever, c'est dans pour transport nous, nous avons des bagage encore. faire. c'est nous prenons notre activité qui marche actuellement. Est-ce que nous prenons notre choses à faire? C'est comme quand on a dit, on a fait des à Léogane, des choses à jacques etc. Bon, non, nous ne sommes pas capables. Parce que le gros business, depuis souvent, c'est la ville, et pas au reste, et choses à Léogane. Bon, de vie, de vie, pas de vie, pas de pas d'activité. Et y n'êtes pas capable de porter. Alors, si vous avez fait le transport, et couture, c'est bout de course, mais ça n'est pas mm -hmm. capable, c'est des mm -hmm. gros de machines, c'est la ville, c'est la ville les au gagnant jusqu'à Tigoua. Mais c'est une seule bagaille. La police, là où vous des vous dans la rue, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes capable de position pour arranger, pour passer. Pour ne pas t'en faire, vous c'est mettre plus victimes. Ce pas bon pour victime. les victimes. Là on prennent le conscience dans mes chauffeurs, il y a le l'a ria. Même les ouvres, pas ça, ne pas qui parce que pas bon. C'est seulement pour que ça veut pas pour ne pas pour moi. c'est seulement vous pour se faire, pour moi. raison C'est pour nous, ne pas capir pour Quand Vous pas vous faire ça moi. Vous faire pour moi. Vous ne pas pour moi. Quand même si nous avons notre bagaille, ils est Mais si tout avons une décision pour la police fait travailler, travail, nous ne empêcher la police de faire le travail, elle prend le ou bien pour le crase, que ne fait plus de déficit parce qu'il ne fait pas tout déficit. Pendant crase, nous dépenser 10, 15, 20 000 dollars. Nous préférons camper une semaine de semaines. Alors pour finir, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision syndicat et, et chef de pour euh, empêcher les machines de passer au niveau de Matisse. Est-ce que bon, c'est une décision que tu dois prendre longtemps ça Longtemps, longtemps ça. Parce que même si même, même qui des bises, parfois moi-même je suis avec les campels, ils n'ont pas qu'une décision, vous pouvez dire que vous avez gagné, parfois les chauffeurs avec nous, vous n'oubliez pas que vous avez des chauffeurs. Et c'est de temps en temps que vous avez victimes. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas bons, donc vous avez un mais moi je ne peux pas acheter un grand caoutchou, et vous avez des bénéfices. Parfois, Bon, on ne peut pas changer. L'huile différentielle, c'est chaque semaine. Nous avons changé l'huile différentielle qui coûte 2 000 dollars. Qui prendre de l'eau, elle a trempé dans de l'eau. Ce qui n'est pas bon pour nous du tout. c'est la police a fait travail, qu'elle fait, et puis après ça, nous avons sorti. Nous avons des propriétaires de nos jours, nous sommes victimes d'autres gens. Les le victimes de gens prennent le samedi nous même dans la base de à la, nous avons mis les messieurs le samedi bien sûr qu'ils ont un barrage. Bon, la police paraît pour le débarrer, bon machine ont pris mais les machines pris le crasé Tout c'est l'argent qu'on a dépensé. Mais tout de même, si les gens ont à tapoter on va mieux. Pendant ce temps, nous avons nous, nous senti nous, nous sent que les machines ont en sécurité qui t'a très bon. Alors nous connaissons, comme nous connaissons chaque jour, je dis à la camper est-ce que nous avons l'autre recours oui, tout ça Bon, comme pas entrer, parce que depuis machine nous camper ça c'est comme pas entrer parce que nous oui, qu pas qu l'autre activité. Et puis la machine nous nous même tous, c'est nous bloquer tout, nous campions. Alors je dis à là, nous penser que bah, la contribution nous, c'est ça qui est important au lieu. Donc nous allons le faire forcer. Oui, nous obligons de camper parce que raison, si, c'est une solution. Oh. C'est et bon pour nous quand même. D'accord D'accord, bon, pas de message pour mon appréciation après décision. Bon, mais ça, il faut m'avesser à chose. C'est ça, nous avons souhaité, nous avons même tout qui dit que, qui dit que tout chauffeur campe, chauffeur admette qu'il campe. Hein? Nous avons souhaité, nous avons même tout pour sortir avec une solution. Vous comprenez Pour sortir avec une solution. Pour vivre devant, pour ne pas dans le même problème. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous tapez des déclarations diverses chauffeurs qui d'accord pour que vous campez machine yo pendant un bel bout de temps, pour que la police lui-même qui fait pour le faire, sous route matissant, craser basse gang, qu'on a opéré, ramasser l'argent dans mes chauffeurs. Donc, citoyens, ils été te ensemble avec impatience. <laughs> yon décision qui pou pran, eh et bien pour que ça ne répète encore, et non seulement ça, tout. pour ouvrir, pour parler. Bandi sous zone ça, cap fait yo, chantage. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est moment pour nous rentrer dans le village des dieux. La police nationale, le moment c'est Chou Cap Comté. Est-ce que Bandi Iso a passé semaine est-ce que l'a chapé Est-ce que y a arrêté Qui sa zone matissant a devenu. Mais mesdames mademoiselles et messieurs, ça que moi capable dire sincèrement c'est que la police a avancé sans garde de Parce que le connaît population a campé de yel, ensemble avec manchette. Et en façon la popo a opéré. Bon, on pense ça, c'est pas technique la police m'a metté dehors. Parce que depuis bien longtemps, nous avons dit ça. Chaque territoire, la police nationale, fin récupérer, c'est tout crase caillot. La met ensemble avec la police, foncelle. Depuis ce côté, yon fin opérer, yon fin nettoyer, pas de bandits là, encore c'est tout passé sous caillot. là. Nous connaissons, si yon prend route normal, bandit yon tante biege, yon mette près là, yon fouye trou, dans l'idée pour capable de lager trou. Mais si tant que vous avez avancé, vous avez Kay, c'est tant qu'il y gagné plus espace. Quand vous pensez que vous avez fait tout, la police vous a mais tout, vous avez crassé, vous espace passé dans <laughs> l'espace. Hey, vous avez toujours eu courir, mon pauvre, vous avez cacher. La police nationale a frappé sans camper. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, eu de la pour les gens qui sont dans le village de Dieu. Depuis un bel bout de temps, eh bien, yo te di yo qui te zon sa, sa ki pral passe, chef de gang yo utilise yon technique, yon sel soti, yon sel entre. Geye chef de gang manon spécialement, li pa d'accord pou moun yo soti ki te village. faut nou ret la ansam avèl. <laughs> faut nou ret la ansam avèl, côté n'brali. Et si tout foyon moun ta re si chape, mette kol de yon, pa pense wap karetoune nan kay sa. Et sous ta tourne, ou ap vini jouen, yon lot moun habite nan kae la ensemble avec toutes sortes de possédés. Ou quoi se cause? Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nan moment fok di ou, jouet la vraiment Marie 14, en dedans village de Dieu. Est-ce que chef de gang sa yo ap passe semen nan, yon dossier nan suive, de près, rete connectés ensemble avec nous, puisque jusqu'à présent la, la police a marqué point, et nous souhaiter la police continuer marquer point pendant nous mêmes peuple haïtien nous continuer à la prier pour you. Pas des Garde à gauche, garde à droite. Pour pour ensemble avec Seigneur, même achète Béni ma chèque, yon Seigneur. Les m'abstèvent avec. Quand on bandit. Que me voyait le devant. Que me voyait le derrière. N'importe qui me voyait Pour le couper viande. Pour le couper zo. Pour le Pou gailler caca, bandit. Seigneur, même achète moi. M'oblige à gagner. Jésus te dit, m'acheter le dis assez laid pour me gagner. Exercez être moi. Exercez douette moi. Exercez intelligence moi. Servir avec moi. pour couper viande, pour couper Pou zo, pour couper moelle, pour gagner du Amen. Vous mettez met manchette là dans la place et vous mettez chita. La police nationale à boulot. Mes amis, pep a arrêté Aboulo. Les amis ne tellement l'aide peuple haïtien, c'est ils un cauchemar. Les amis, mais c'est quoi l'histoire? Ou contre les seulement les frères? Non, sous contre peuple haïtien tout peint. Non, les gens ne pas besoin les pour la police arrêter. Les oui. Ou pas regarder les cinq fois. Ou pas les Et bien, peuple haïtien, il faut que je vous ou? Arrestation ça qui fait hier soir. Vrai nom monsieur c'est Batelmi Junior. Monsieur est considéré dans ville comme bras droit ancien sénateur Yuri la Tortue. La police marelle pour association malfête, assassinat. Monsieur était même mettait dit fait dans palais de justice. Monsieur son bandit notoire. Monsieur jeune arrestation dans bar hôtel resto en qui relè Cassandra, qui sous route Biyenak, la police marelle ensemble avec trois autres individus. Individus sa qui se Aneska Emmanuel, qui ta yon ancien policier, Adi Gaston, qui ta employé Lona, et non seulement sa tout, l'autre individu qui se Poristen Biron. La police marelle ensemble avec Aboulos, et yo jouen trois âmes dans mes negs yo, yo téléphone yo tout. Yomete ou nan commissariat tousse l'ouverture. Ma praple ou, Aboulo, te tegeye mandat de yel depuis yon bel boutan. Senateur Yuri la tortu, ta prapon une question sous le dossier sa. Qui sa Aboulo yé pour ou? Fremaksem kap koutem, anta de komal te répond. Bon moun gezi, so konne de. Cholera, alors. Non, moun. de Aboulo. Et Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Bon, ce eh Bon, ça fait que Mabdi dit il a, a parlé de, de chef gang ou bien il a parlé de toute l'autre bagaille. il a qualifié, a qualifié moun de toute bagaille. Mais non, mais non, mais non, sénateur, c'est pas question ça y oppose pas passer sous côté hein. Faut pas ici avec nous, c'est pas la production nationale hein. Faut pas ici avec nous, sénateur. Yo qui s'en est de chef de gang boulo, de bandits à boulo. La police arrête elle pour assassinat, association malfaite. Ils te mettent nan par la justice. Ces questions. Pas pour pour intelligence ou mon sénateur. Pour dire, moi-même m'a toujours dit, Raboto mm -hmm. a deux fois participé à mm -hmm. la boto... révolte politique. Mais Raboto. Et révolte politique qui côté le mené non? À qui ça, ça servi pour les pays, pour la patrie, machonzini? Un petit chapeau là-haut. Kass la feuille pas qu'à rentrer. Un petit chapeau là euh, fête, <laughs> enfin, chapeau pour nous faire ça. Pour nous faire la beauté. La beauté de ça. C'est fond de pas là-somme avec. Ok, sénateur, il a tortue maintenant. On continue. C'est côté à 2h, 3h du matin. Est-ce que ces questions, ça posé au sénateur? Et Mandé dit, on qui ça a bouloyé e pour qui sont konne de a bouloyé? Kounya l'a tombé raboto c'est côté de 3 matin. Est-ce que c'est ça yomando? Non sénateur. C'est pas ça yomando. mando, question. la ou ka Est-ce que nous dou nous envie manger pour sénateur? Oh oh, pour aller discothèque. Est-ce que nous avons à danser? Non. Nous avons ça a bouloyer pour nous. Contrairement à tout l'autre côté ici, nous avons de Raboto. Non. non. non. Moi, eh, bon, no, pas que nous avons dit nous avons On nous avons nous avons nous nous je préfère mettre mettre au ministère non Il te confondent un bon oui ah <laughs> ah ah y a la ah ah avec ah ah avance, Sénateur. ah ah ah ah ah ah ah ah il ah ah ah ah ah ah ah ah ah mais ah ah question ah c'est abolent sénateur abolent oui kunyog et dit nous on parler de toutes les gars est-ce que nous on doit parler de toutes les gars non c'est question bien simple non on va pas parler de tout de les les les patrons gang non préciser ah il pas chef gang mais la police a arrêté la trois âmes, assassinat hmm. association malfaiteure c'est Chaïsaïo ça ça qui a pesé sous oui. Oui. Dit, sans le dos. qu'on de monde, ça. Regardez, oui. moi-même, moi tout profite ah, par oui. Ou Vous ne pas qu'on a un Non. moi qu'on connais pas le monde. Je ne connais pas le tout pas le monde. Je ne Ok, son jeune Je dis, pas Je ne connais pas le monde. Raboto, pas <laughs> pas hey! oui! du matin, jeune on va venir manger et c'est ce seul, seul, seul côté où on peut dans la ville. On pas honte. Ou pas honte, sénateur. Moi-même, je n'ai pas perdu un comme ça. Je n'ai pas perdu des choses comme ça. C'est seul côté, c'est seul côté où on va dans la ville. Franchement, je n'ai pas honte, sénateur. Je n'ai pas honte. Moi-même, qui ai plein de sécurité, ça veut dire que toute l'autre zone, il n'y a pas de monde qui est là-dedans. Je sais que tu là-dedans. E se les gens ne votent pas. Ce c'est pas eux même qui permettent de river côté. C'est le seul côté qui est capable de flaner les portes. Et l'autre zone est sénateur. Pas la même sénateur. Et où est-ce que vous avez planté? Se... Mais le sénateur a fait chapeau me tomber. Pas la même sénateur qui a la torte. L'autre zone n'a pas de gens qui étaient là dedans on l'autre moune te venir l'explique sa, mais c'est pas nan ou, nan bouche ou pour bagay kon sa ta soti. Ce sel ou kote, sel green kote nan departement la tibonit, sel green kote nan Gonaïve, ou kapab soti, ou kapab ale enjoy ou jon vle, le mais l'autre kote ou même, moun yo pa ge enjoy? Et puis c'est ou sa ge plan sécurité pour le pays? Est-ce que ou a janou blofe? Et puis celle-là, c'est la grande côte, Ou mal pour l'explication de là. Mais la police arrête elle pour assassinat, association malveillante, mais divin n'a pas la justice. À la sénateur de Ouattara, papa. À la sénateur de Ouattara. Non, non, de Ouattara. C'est triste. C'est triste, papa, ici, pour sénateur de la République. Sénateur département la tsibonidou, c'est se seul côté. Ou capable de marcher tout le. Et l'autre monde yon même. Yon pas monde. Yon pas si la sécurité tout. Yon pas de pour yon marcher dans tout le tout. C'est se celle côté ou calé Avec dit là, c'est se base, sénateur. <laughs> nous comprenons, nous comprenons les C'est se où ça qui plan sécurité pour tout le pays. Et puis, viti pi, blanc, gip nan de Oui, ou nan financé gang. Mab dimanti, mbaka dimanti, mbak a ple de pour nous c'est si que je ne vous pas capable de camper pour déclarer que c'est le seul côté qui est capable de marcher. L'autre côté capable de Sauf avec au sénateur. À la côte, vous papa. C'est le pays d'Haïti. Et puis, tout besoin de Tout besoin de nous. Mais bon, nous, nous. Comme nous, nous avons craqué pays. Mesdames, mademoiselles et messieurs, histoire satrice. Des bandits qui jouent une À cause d'une jeune femme, la ville dans Solino. C'est demoiselle là qui a pu expliquer. Demoiselle a fait qui sorti la cahili. Et puis qui ça qui prend le passé dans dossier, La police qui t'a tiré ensemble avec deux bandits. Et une bande qui a fini. et bien, demoiselle là qui t'a traversé. Bandiya sa le il li ensemble avec jeune femme La police tape tiré cinq ampères sont en déa, jeune femme n'a prend balle dans tête, li saute tomber et le mouri. Et a mourit tout. Grand cé demoiselle ça qu'a expliqué comment li lage des bras balancé. Li pas konn ki sen pou le Et cadavre dans morgue, li pas konn ça pour le faire. entendez ki qui t'a expliqué? Mon de ma lèvre, je suis Nous dit nous nous alors, comment... nous fait, ça fait. expliquez-nous faire, comment ça t'est passé, expliquez-nous faire en réalité. Comment le fait mon C'est pas dans zone de la Il a les peuples font Les On pas la Face ça. La police a Pour la panier, a la même chose pour La police a tiré balle là. Et la tête gauche. C'est même. tout Qui l'a Il y a des Qu'est-ce tu comme activité? Il Il n'y pas pas de ici, papa papa, il est ici, bon il n'y a pas si de il Pendant ça, il est papa, mouille. Je vais vous ça. Il va quitter ça. C'est que tu as fait des choses. Je vais te faire des choses. Je vais te des choses. Je vais te faire des choses. Je vais te faire des qui Je action des qui sont sur la faire des choses. Je Hôtel des choses. Je dis à la qui ça ou même ou ou la qui ou ou, ou, ou La police, qui mais, mais, la police qui a dit que ou ou action. il c'est un affrontement et gang avec la police sur la mouille. Et je dis à la page, de comme si il avait de Alors, a dit qu'il a le couvrir, qu'il a ça a dit qu'il qu'il oui, je du soir Oui, Je suis là. Je suis là. Je suis Je voit là. Je suis dit le là. oui. Elle est là. même. là. a là. là. là. là. a c'est Je là. La nouvelle, ça arrivé La Il Tout Mais Tout Des Donc c'est à vol c'est c'est La, la, la sortie. Elle oui. Alors dis-nous, non, il message que tu as envoyé. Il y que tu as fait. Je vais garder les yeux. Je vais garder les yeux. Je vais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 Je vais à peine Je vais vous à de Je à vous. Si vous avez les possibilités de faire sur table de pas capable de contacter comment je de faire des numéro numéro y numéro numéro il y a numéro Il y numéro de 20, 31, 73, 58, 20. Nimmosa qui mon Oui, oui. Qui est le la Oui. Rappelez-nous ce qui est arrivé en bas la police dans un moment un affrontement avec Bandi. bandit. Oui, c'est Et Bandit, ça a été embrassé comme protection. Il Il est mort. Il est mort. Il est Il Il Il En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, situation est compliquée. Mais Mes amis, demandé ensemble avec chaque citoyen. Depuis une temps, il y a 4 katouches un côté. C'est la police ensemble avec les bandits. Si vous avez possibilité pour tourner contre les retourner. Pas prendre la route. Là. Parce que Bandi a lui-même, ouais que 4 la mare 14 nan mené, li pas qu'à sauver la police prendre Eh bien, ou même qui Vini, venu capable de déposer la patte sous, li capable de marquer ensemble avant pour faire aux victimes pendant la police lui-même a se stopper. Donc, en ce sens, il extrêmement important pour que nous passions ensemble avec ça. La police a opérer ensemble avec Bandi. Pas passer dans la zone ça. Ce n'est pa pas parce que ce n'est pas bandit à bandit qui a nous. Mais bandit a cap boupi ma ensemble avant. Et puis, façon à la police pas de possibilité pour le protéger. Mes amis, tant pis souples, est extrêmement important pour que nous pensions ensemble avec ça. Et non seulement ça, ou même qui t'a décidé aider ou capable d'aider d'amnés. Mais il est extrêmement important tout. Nous sommes un moment si difficile. Si maman te élevé il te fait nous six. Il fait nous six là, nous qui quand il te mise, nous bat. Papa, papa, mouri qui t'en yé. Mais me, mes amis, contrôlez ti quoi les Elle c'est vrai qu'elle douce. Mais sa chaîne noue, cherchez pied chaud sept. fin une fontaine, pas le fait deux, pas fait trois. Si maman nous levait nous six, bah elle a pas de bon. Pas penser ensemble avec pas penser eh bien ou même k'ap vi pi deye, soit le fait plus li pral bon pour ou. si sous temps maman on li pas bon pas penser sous temps pour l'al l pral bon si maman m te gagne nous quatre mois situation difficile eh bien m'ap sou yon ou nous bien soudé m'ap pral plus m'ap chercher sa chaîne oua, m'ap chercher pieu sept même pas ici pour me pare qui de la poule pas passer il extrêmement important parce que mouri qui te 4 six moun mon cher c'est pour bagaille qui facile et l'opaka prend soin ti moun sa yo ti moun sa yo pral tomber dévié yo pral tout en danger pour la société dans un pays qui si difficile ça qu'il la déjà l'état pa ba yo anye regle. en tout cas mes amis l'important li même si bagaille la douce mais za fay on moun a dit nous fait petite c'est bien maléré lité bien oui c'est si vous t'es occupé au faire éducation yo demain si Dieu vous ta bien posé mais si pas de manger pour ba yo. mes amis s'il vous plaît contrôler ti douce là qui la cause des fois moun qui kon mouri mon cher moun na laissé vrai mais pi fò fami an k ap krié c'est poko way fason yo pral levé ti piti dèr c'est ça konn pitris nan histoire Mesdames, mademoiselles, et monsieur insolite nou pou jounen jodi a non <laughs> Mes ami, fama, sa fama yon gen yo pa romantique comme ça konsa même pour ne la vie nous mette à genou nous pio, la demande pardon pou de cool. Non, non, non, ça pire ke les Oh, tu Oh, mais non, chérie, il ne faut pas... Ouais, hey, hey. ouais, ouais, ouais. Non, non, ça, me, mesdames, ici, nous... Mm -mm. Est-ce que c'est insécurité qui fait, mesdames, vous chimère comme ça, papa ici Mais non, mesdames, faut nous pas comme ça ensemble avec Monsieur, yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chah y sous tête, li tombe sous épaule, et bien vini Haïti, la République des coquins, et se sel voley au yon kapreté. Kote madame sa, qui t'a di Jovenel Moïse, pa contre ça 18 mai vle di? Est-ce que Ariel Henry contre ça 18 mai vle di? Hein? Est-ce que sa kap passe journe jodia, anta à cabaret Moon moun akaye se sa yo merite? À <laughs> la côte gade vicieux, papa, ce pays d'Haïti. Peu pas ici, bon, bon, fontan de. Pour qui c'est Akaye? Mm -hmm. Pour qui c'est nous? Mm -hmm. Monsieur, je vous le dis sincèrement, mm -hmm. on ne traite pas ici une ville historique, une ville symbolique. Mais, kounyala, mouna mouri dans zone une zone, sambatan, dono, sa kpase, chéri. Ouap bien souce, ouap bien tété. Mais ah, si un papi monde qui dans politique, c'est vicieux. Yoye. Ça veut dire que son président Montel n'a pas marché séparer la jambe. Il y bon problème, il bon problème. Ça veut dire y a bien passé là. y a bien traité mon acaïe. Ariel a bien traité mon cabaret. <laughs> en ville historique. À côté, côte volez, voler, pas par ce pays d'Haïti. Tant que la ville est humiliée, maltraitée, mm -hmm. vous n'avez rien compris. Ah, Kounya chéri Doudou, deux ans presque après assassinat président, eh, 20 mois n'a pas bien passé ensemble avec Ariel, 22 mois. Dis nous non, comment la situation est Comment nous traitons les gens dans la zone Pour passer pour rentrer à caire ce cabaret, les gens ce là, les gens qui yo les gens qui mourir dans la mais qui nous dit hmm? Bon, on dit, Gouvernement territoire perdu. De la célébration mm. du bicolore haïtien. Aïe, aïe, aïe, bon Dieu. Mesdames, messieurs, mm. la voix du peuple, mm. la voix de Dieu. Oui, Kounia, la voix du peuple, c'est quoi? Hein? Eh, eh. Eh, la voix du peuple, hein? la voix du peuple. Hm. Mouna kaye, mouna kabaret rani. Bandi raché. Bandi débarqué au violé. Les gens courent et prennent la main. Vous avez gardé monsieur qui perdit trois petites. Trois petites. Madame, nous arrivons au côté de nous, nous avons ah, gardé les petites, nous avons mouru le bac avant. Mais je ne dis pas, c'est la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Ah, vous avez laissé le peuple là et en même temps, c'est le peuple là, c'est un Ariel. Je territoire perdu ça. Non non non non non, nous pas calveté bicolor. Non non non non, c'est au cap pour aller. Mon non non. Est-ce que Ariel, ses explications le balbant dossier assassinat Jovenel Moïse? Mais après t'es ma gardienne, ma si nous des sentiments par rapport ensemble avec ça Christophe, par rapport ensemble avec cinq présidents qui assassiné par rapport ensemble avec façon Jovenel Moïse mourir en dans la Cayenne dans l'Ouest. Nos premiers ministres, s'ils dans tous les présidents, et puis c'est dans cette zone, décide décidaient aller pour la fêter. Pas de problème pour fêter. Mais est-ce qu'un homme qui te refusé à répondre à une question de la justice, qui a présenté dans la boule pour venir prononcer discours sous le cadavre de Jovenel Moïse Même <laughs> si vous ne voulez pas à président. Mais vous citoyen, citoyens. président pas présidents assassiner la caille comme ça. Vous dérespectant comme ça pas faire ça. C'est nous tous qui comptons. Yon nom jounen Jodia, non le cité dans tout le président, est-ce qu'elle doit flaner comme ça? ministre justice déclaré territoire perdu, moun sa yo kap mouri, nan akaye nan kabaret, sa k passe, yo pa gen doit fêter tout? Hmm? Akaye pa ville historique encore, Madame Rosmilla. Ce <laughs> que mm le -hmm. peuple veut, Dieu le veut. Eh vraiment, tu, eh pas vrai. Ha ha ha ha, c'est parce que le peuple veut, Dieu le veut. Oui, mais c'est n'est pas réel. Non, non, non, non, non. territoire perdu. <rire> Hé, hey, à la côté, garde vicieux, monsieur, monsieur, ce pays d'Haïti. Le peuple réclame ah le procès de ah. Caribé. Oui, journée ai déjà ah, Voici, voilà, la justice. <rire> Tout nom. mais nous, côté procès, qui ça empêché le fait? Qui est ce qui qui est-ce qui est-ce N'a pas acheté qu'à, n'a bien passé. Quand procès est n'a Nous jouons l'argent déjà. gens. ne pas ja, nous faire souffrir. La justice nous la police nous pouvoir le pouvoir nous Ça passe. Qui fait pour arrêter tout le monde qui participait Nous gagoter l'argent PetroCaribé <rire> C'est la chiffre qui a prêté. Et, mm -hmm. et il devra se tenir mm -hmm. le procès caribé mm -hmm. Et ce sera justice. Uh -huh. Où la justice sera uh -huh. ou elle ne sera pas uh -huh. que la justice soit faite uh -huh. au nom du peuple uh -huh. et du progrès uh -huh. et de la sainte reddition de code. Uh -huh. Maintenant où on est? L'attendait au cap pour nous ou après on vous montrerait oui. Ce petit pays fou là, ils sont politiques fou là. Mm -hmm. Chers concitoyens, mm -hmm. chers concitoyens, uh -huh. le migrant haïtien est possible. Uh -huh. Le rêve haïtien est possible. Mais, quand miracle, migrant est là, je vais vous faire de Le peuple prend décision pour mettre bois sous le bandit. chef ne peut pas jouer de la victoire. <laughs> Ce rêve est codifié dans notre mm -hmm. bicolore. Aïe, aïe, aïe. Ce miracle découlera du bicolore. Uh -huh. Notre drapeau est le plus beau, mm -hmm. le plus fier, uh -huh. le plus inspirant, okay. le plus libérateur. Uh -huh. Nos élites politiques... Ça veut dire le drapeau va libérer encore parce qu'il y a des territoires perdus. Va libérer encore, madame. Économique, uh -huh. administrative, mm -hmm. médiatique, intellectuelle, uh -huh. artistique, uh -huh. doivent cesser uh -huh. de le piétiner. Mm -hmm. de cracher, mm -hmm. de souiller, ah oui. de profaner oui. ce beau drapeau. Aïe aïe aïe, Kounia il y, y a pas souillé encore, <rire> ah, il y a pas sale encore. La politique pas passé en bas pied encore. Monos mm. cap mes amis, n'abandonnez rien. Tant qu'il n'assume pas la mission qui est la leur, mm -hmm. ces élites n'ont rien compris mm -hmm. de la fête du drapeau. Ça veut dire que je ne veux pas d'Ariel, bien comprendre, pas vrai Et hein? l'Italie, bien comprendre. Ou même quand je supporte elle, bien comprendre. Le bicolore. <rire> On a traqué à Kaboul avec Haïti. Oui, papa, dans ce pays. Père haïtien. Oui. Moun Akaye. Uh -huh. Je voudrais publiquement remercier mm -hmm. la police nationale d'Haïti. Amen. Pour son support mm -hmm. à la population haïtienne. Mm -hmm. Et spécialement à la population en Chinoise. Yes, nous avez protégés. Ah. Vous nous avez servi. Ah. Chapeau, monsieur. À la côte garde vous monsieur. À la tipey pays chargé chat des pieds. Son pays est Soukouté pété dans le monde bourrique. Ou pas pas de est vous tomber, ou qui, qui, à qui, qui, la qui, qui, charge qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, trop qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, La a dit, nous n'avons bon sauvé C'est ça que fait depuis qu'il pas de soumé Ou a toujours fait pour lui dire L'arri capital originale Avant qu'il a le il a de pas de soumé, il a Il a il a même qui mange si c'est pas ou qui la qui, te à la chaque ou, qui, à la côté, gardez vision, gardez la Messieurs, messieurs, toi, ou, à la, tu de, toi, ou, qui, volé? à la, côté, d'un Mbakage nous viennent pour me faire so, jalousie comme ça pour me gêner dans colette. Ah oh. Bon, pour bon, bâton, ma bateau non vient de quelqu'un <mets> Ah oui monsieur prend bois calé à pas monsieur a ri Qui peut pas qui me parle qui me Ah m'a caché non vieux boubou <mets> ah, pour me faire boire calé comme ça sous M'a caché non vieux boubou monsieur pour me faire boire calé pour me dire là qui est qui t'as parlé là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 je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas tu Je pas si tu as un pas un si raciste comme ça nous parle de ma vie. Je ne sais pas qu'elle nous <laughs> <laughs> he he. A la tracaboula avec Haïti, oui, non, pas ici, la mi calé à tout côté. En tout cas, j'aime toujours un médil, Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la république des coquets, sel, volé ou qui vivra, verra, qui mourra, kakara. Mouen sou merci parce que tu suivi avec attention, merci pour la fidélité ou avec moins Mouen aller m'a quitté ou n'a pas pas manger parce que c'est lui même sel, qui capable de protéger ou ba ou la vie à classe santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas m'sefouko et n'a pas croisé demain matin 6h pour jouer. Journal tout haïtien connecté. Mouah. Bisous, bisous, un love.